Miss la <rire> Bon, alors, euh, justement, bonjour, bonjour. madame. Bonjour. Ça va bien Oui, ça va, merci vous. Ça va bien, merci. ça va bien, merci. Alors, ma question euh, sur la suivante. Euh, vous êtes venu ici, est-ce que c'est comment vous avez été invité Ou alors vous avez entendu parler de. de, de euh, du rassemblement concernant euh, de Alors, Alors j'ai été euh, invitée à l'événement en tant que marraine euh, de l'événement. Je suis super contente d'avoir été, été ici aujourd'hui parce que j'ai appris beaucoup de choses et c'était super. Oui, ça veut dire, dire qu'on n'est jamais trop grand pour apprendre. Et aussi. Euh, Qu'en pensez-vous de la maladie de l'asthme Alors, l'asthme, c'est vrai que c'est une maladie compliquée. Personnellement, je ne suis pas à la scène de cette maladie, mais j'ai de l'entourage qui, qui, euh, qui souffre de cette maladie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations euh, dessus. Et aujourd'hui, euh, cette manifestation permet de prendre des informations, de savoir comment adapter euh, sa maladie euh, dans la vie de tous les jours, et je trouve ça super. Bien, yeah, ok. Et lorsque on entend euh, que le sport, on